Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler de la patience en trading. Pourquoi la patience en trading En fait lorsqu'on débute en trading très souvent on est impatient de gagner de l'argent puisque l'objectif du trading lorsqu'on trade en bourse c'est bien sûr euh, de gagner de l'argent. Alors ce qui se passe très souvent c'est qu'on a cette impatience et Lorsqu'on ouvre ses écrans d'ordinateur, on ouvre sa plateforme de trading, on voudrait directement pouvoir se positionner. Or, euh, c'est ce qui cause la perte de beaucoup de traders, c'est-à-dire cette impatience de se positionner, de ne pas regarder suffisamment longtemps les marchés, l'analyse, faire une analyse qui peut prendre en général une demi-heure, et de se, pos se positionner sans vraiment avoir suffisamment patienté, regardé pour se positionner au meilleur moment. Donc moi ce que je vous conseille lorsque vous débutez en trading, c'est d'abord bien sûr d'avoir une bonne formation au trading qui vous permet d'avoir des indications claires et précises de quand vous devez vous positionner. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis au point ma méthode de scalping qui vous donnera des indications claires et précises de quand rentrer en position, quand ne pas rentrer en position et quand sortir d'une position. Donc c'est extrêmement important et c'est ce qui vous permettra donc en scalping, donc en tradant rapidement d'avoir un taux de réussite qui va osciller entre 95 voire 100 de trades sur une journée. Donc, si vous arrivez à faire cela, vous aurez forcément des meilleurs résultats que si vous rentrez à n'importe quel moment, puisque si vous rentrez à n'importe quel moment, vous avez une chance sur deux de voir le marché euh, partir dans le sens où vous êtes rentré. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette patience. Et si vous regardez, par exemple, le trader Benoît Rousseau, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos et qui, euh, qui, lui, a déjà 25 années D'expérience en trading, et eh bien maintenant, euh, sur cette dernières vidéos, il explique qu'il euh, qu ne prend actuellement que quatre trades par, par jour, alors que c'est un scalper. Mais il attend vraiment les, les, les conditions idéales pour rentrer en position et euh, il a une chance de réussite à ce moment-là aussi euh, les 100%. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment beaucoup d'expérience et il sait que certaines configurations vont vous permettre euh, d'avoir euh, un taux de réussite quasiment de, de, de 100% sur chaque, 100, chacun de ces trades. Donc c'est ce que moi aussi euh, j'essaye d'obtenir avec les indications donc, euh, que je vous donne dans ma formation au scalping. Vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo qui, si vous le souhaitez, vous permettront d'acquérir cette formation de scalping. Vous avez également un lien vers mes formations gratuites qui sont déjà une initiation assez intéressante au trading mais si vous voulez vraiment avoir de bons résultats il faut acquérir une formation qui vous indiquera clairement quand ne pas rentrer et quand rentrer. Donc c'est essentiel d'avoir cette patience, d'attendre si vous, par exemple dans ma formation au scalping, normalement si vous tradez un marché comme l'euro dollar ou euh, le dax, eh bien vous avez en principe des possibilités de rentrer à des bons moments toutes les 10, toutes les 15 minutes. C'est l'avantage du scalping, c'est que vous avez beaucoup d'opportunités dans la journée vous aurez des opportunités où avec le temps vous pourrez estimer, estimer que vous avez entre 70 et 100% de chances que le trade que vous allez prendre sera efficace, sera gagnant. Donc bien sûr au plus vous sélectionnez vos trades, au plus vous aurez de chances d'avoir euh, des bons résultats et c'est comme ça que vous arriverez à de très bons résultats. Pourquoi est-ce que Benoît Rousseau euh, ne prend que quatre trades euh, actuellement Eh bien parce que lorsqu'il prend ses trades, avec l'expérience qu'il a, il va vraiment, comme on peut dire, charger la mule, c'est-à-dire qu'il va investir extrêmement beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent très rapidement sur chaque trade. Pourquoi Parce qu'il sait qu'avec la configuration qu'il va prendre, le trade qu'il va prendre à ce moment-là, eh bien, il a un taux de réussite quasiment de, de, de 100%. Donc, lorsque vous avez cette expérience avec une méthode de trading efficace, eh bien, vous pouvez bien sûr mettre beaucoup d'argent, risquer beaucoup d'argent et vous allez gagner forcément beaucoup d'argent. Et ce risque qui est toujours omniprésent au trading, eh bien, il va être beaucoup moins élevé que si vous prenez un trade n'importe comment à n'importe quel moment. C'est donc essentiel d'avoir une méthode de trading efficace et au plus vous traderez à court terme, vous aurez une méthode de scalping efficace, au plus votre taux de réussite sera, sera important. C'est la raison pour laquelle vous avez tout intérêt à choisir plutôt le scalping et ensuite sélectionner vraiment les trades les, qui auront une meilleure probabilité de réussite. Donc, je vous conseille de suivre des formations scalping puisque le taux de réussite est beaucoup plus important en scalping qu'avec une autre méthode de trading. Donc n'oubliez pas ça, la patience est essentielle, ayez d'abord la patience de suivre une formation, ne vous lancez pas sur les marchés sans formation et ensuite choisissez vraiment une formation qui vous donne des points précis quand rentrer, quand sortir des, des positions, et avec le temps, vous verrez que vous avez des configurations qui se répètent, qui se répètent. Et là, vous allez dire, bon, cette configuration-là, je la reconnais, je la, je la connais très bien, je peux y aller, je peux prendre un lot, deux lots ou trois lots même à la limite. Et là, vous allez gagner en quelques secondes ou quelques minutes, vraiment des sommes très importantes. Et euh, ça vous suffira alors euh, si tous les jours vous gagnez quelques centaines voire quelques milliers d'euros je pense que vous serez vraiment euh, satisfait euh, de votre trading. Voilà c'est mon conseil pour, euh, pour cette vidéo donc ayez la patience, ayez la patience d'attendre le bon moment, ne rentrez pas en position à n'importe quel moment. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous pensez que mes conseils sont utiles, eh bien vous pouvez vous abonner ici et cliquer sur la petite cloche ici en dessous. Ainsi, vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc, si vous cherchez euh, des formations efficaces, sélectionnez plutôt une formation au scalping. Et vous avez un lien ici au-dessus euh, dans ma vidéo ou en dessous de la vidéo qui vous permettront... Soit de suivre mes formations gratuites, soit mes formations au scalping. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.